Bonjour tout le monde, women, content de vous voir. Aujourd'hui, on va regarder l'évolution de ma deuxième grow. On parle ici des 4 wet panties. On sait que ce n'est pas des graines féminisées. Donc, on va peut-être avoir une mauvaise surprise quand on va tourner notre cycle de lumière en cycle de floraison. On parle ici du cycle 12-12. Pourquoi je parle du cycle 12-12? Parce que là, je commence à y penser. Les plants sont petits. J'ai quatre plants, euh, ils sont présentement là, dans le format 2 gallons. On utilise la terre comme euh, substrat, qu'on dit. Là, j'hésite pour mettre ça dans des 5 gallons. Si je mets ça dans des 5 gallons, euh, oubliez pas que la tente, c'est une 2 par 2. Ça va être serré, serré. Je sais même pas si ça peut rentrer. Je pense je pense que si je mets 4 fois 5 gallons dans une 2 par 2, peut-être que ça va être serré, serré. Juste le... le, le le pot de terre, là, ça va être très serré. Donc, si le plan déborde un peu, euh, ça va être très difficile à gérer. J'ai vraiment peur de perdre le contrôle dans la tente, deux par deux. On sait qu'on est avec une lumière Spider Farmer SF1000. Donc, euh, petit format de lumière, petite tente. Quatre plants, c'est trop. On sait que c'est des pas des graines finimisées, des graines euh, pas naturelles. Des graines régulières, qu'on dit. Des graines de cannabis régulières. Donc, on peut avoir des mâles ou des femelles. Nous, on veut des femelles. Les cocottes, c'est des plantes femelles. Les mâles, ça donne des petites poches de pollen. Et avec le pollen, quand c'est en contact avec les cocottes, une plante femelle. Pollen mâle, cocotte femelle. Si le pollen rentre en contact avec la cocotte, il va avoir des graines de cannabis dans la cocotte. Donc aussitôt qu'on voit. Euh, aussitôt qu'il y a des pistilles, des petits, petits poils blancs, on sait que ça va devenir des cocottes. On sait que c'était une femelle. On va laisser les plantes comme ça. Euh, puis le mâle, je sais pas si. comment décrire ça. Je suis pas habitué. Euh, le pire, c'est que j'en ai déjà euh, détruit des plants mâles quand j'ai fait pousser du cannabis à l'extérieur. Euh, c'est différent. Je, je sais même pas. Je sais même pas comment. Juste à le voir, je sais que ce n'est pas des femelles, c'est pas des piscines. Là, j'ai besoin de votre aide. Euh, pour faire pousser le spot? Non, écoutez, pour savoir quest ce que vous en pensez. J'ai l'impression que j'ai fait très bien mon travail pour ce qui est d'arroser mes plants. Euh, je pense que c'est vraiment une base là, pour devenir un master grower. Savoir bien arroser. Donc, vu que j'ai bien arrosé mes plats, j'ai l'impression que mes racines sont peut-être plus en santé. Et lorsque je vais tourner mon cycle en 12-12, je pense qu'il va y avoir un gros stretch. Un gros stretch? Une grande poussée de... Euh, de, de euh, une grande poussée de d'hormones, une grande poussée de, de grandeur, de grandissage, de... Je sais pas comment dire ça. Ça va grandir, ça va pousser. Euh. Comme là, depuis la dernière vidéo, ça fait quelques, environ 10 jours que j'ai pas fait de vidéo sur. Euh, exactement 10 jours que j'ai pas fait de vidéo sur ma, ma grow. Et puis il y a eu vraiment un changement. Ça a vraiment poussé. Euh, là, j'ai attaché euh, 4 tiges. 4 tiges est attachées à chaque plan. À chaque plan, j'ai attaché 4 tiges. Donc, euh, je commençais pas à attacher 5, 6, 6, 4. Je pense que c'est assez comme low stress training. Hein? Quand on attache des plants comme ça, on appelle ça low stress training. On stresse la plante, mais juste un peu. À, pla à place de ne pas la stresser du tout puis la laisser pousser. Donc, ma question puis mon aide, c'est est-ce que je transplante mes plants dans un 5 gallons Ou je laisse ça dans des 2 gallons? Et est-ce que je tombe sans en floraison? Rapidement, là, bientôt. Euh, mes plants sont directement sur le sol. Ils ne sont pas surélevés. Je vais prendre euh, des mesures. Je vais regarder à quelle distance ma lumière est du dessus de mon plan à ma lumière. Euh, mais ça pousse. Hein? Puis ça va. Euh, C'est plus rapide, une 2 par 2, une tente 2 par 2 par 5 pieds de haut. Euh, on atteint le plafond plus rapidement. Je fume du Platinum Cake de Purlaine. Je l'aime beaucoup. 15.5 de THC, euh, mais je l'aime beaucoup, beaucoup. Donc, euh, pour ce qui est de ma génétique, c'est euh, Wet Penties comme variété. Et je me suis procuré ces graines de cannabis-là grâce à RootBase. RootBase qui m'a fait un cadeau euh, ces graines de cannabis-là. Il se les a procurées chez BDK Génétique. Vous pouvez aller voir sur mon Instagram. J'ai mis le lien de BDK Génétique euh, dans ma story. Lumière Spider Farmer, la terre, c'est de la Promix HP. Et euh, la tente, c'est aussi une Spider Farmer. Et euh, ça va très bien avec la SF1000. Euh, le gros challenge, c'est vraiment la floraison. Euh, c'est <coughs> à la floraison qu'on a besoin de lumière, de qualité. Et euh, on va voir ce que ça va donner. J'ai vraiment hâte. BDK Génétique, euh, des très belles variétés, des très belles photos sur son site. Euh, le Wet Panties, ça va coûter quoi? J'imagine que ça va coûter un peu, un peu le bleuet. Parce que c'est fait avec du... La variété Wet Panties, c'est fait avec du French Panties mélangé en Blueberry French encore Toast. Blueberry French Toast. Je ne me plus, mais j'ai déjà fait des recherches pour savoir c'était quoi du Blueberry French Toast. Et c'était quoi aussi du French panties, mais là j'ai pas le, me rappelle pas. Faites vos recherches. Donc euh, s'il vous plaît, s'il <coughs> vous plaît, dites-moi, est-ce que je mets ça dans des cinq gallons ou on laisse ça comme ça dans des deux galons? et est-ce qu'on tourne ça en floraison rapidement ou on attend encore? On laisse ça dans les deux gallons, on met 105 gallons, Ou on tombe ça en floraison maintenant. On va aller voir ça euh, immédiatement. La deuxième gros à Winman sous la lumière Spider Farmer SF 1000. Et voilà, on est en présence de la Spider Farmer SF 1000. Petite lumière, super efficace. Voici mes quatre plans. Ça a évolué. Ça a évolué, 4 wet panties. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Toujours en période de végétation, je donne 1 litre d'eau par 3 jours environ. Quand ils ont soif, quand ils ont soif, euh, ou 2 jours, 3 jours, 4 jours. Je donne, c'est à peu près aux 3 jours, 1 litre d'eau. Et sinon, là, je donne 1 litre de, avec la, la, la, ma petite potion de nutriments. J'utilise là un bac de plastique comme ça ici, je mets mon plant dedans parce que ça, ça dégoûte, ça déborde. La terre est très sèche quand je donne de l'eau, c'est ça qu'il faut faire. Quand elle est très sèche, la terre ça permet euh, d'avoir des petites craques dans la terre et ça fait de l'air. Ça permet aux racines de mieux respirer. Donc, de cette façon, les racines sont en santé. Avec des racines en santé, le plant se nourrit mieux. Donc, la distance, là, regardez, mes plans sont au sol. J'ai quatre plans. Je vais vous dire exactement euh, la distance entre ma lumière et le dessus. Présentement, là, j'ai euh, 21 pouces. Et puis, la lumière, on peut la monter encore. Là, eh, écoutez, on peut la monter seulement, là, 2 pouces. Donc, euh, mes plans sont à 23 ben pouces, là, euh, du maximum. J'ai topé. J'ai topé le bout ici. J'ai en, enlevé euh, le... La tige, ça va ralentir le plan pour qu'il soit égal avec les autres plans. Euh, J'ai lui ici, le numéro 4, le phénotype numéro 4 et le phénotype numéro 3 dans le coin ici. Là. Les deux ici sont un peu plus petits. Donc, c'est pour ça que lui, le numéro 1, je l'ai topé. Ça va ralentir, sa grow. Les deux autres vont pouvoir grandir. Celui-là aussi, je l'ai topé ici. L'autre, il était déjà topé. Donc, je me suis trompé quand je vous ai parlé de topping. Là, je vous avais dit que c'était pour, euh, pour égaliser le plan lui-même, mais c'était pour égaliser le plan face aux autres plans dans la tente. Donc, est-ce que vous pensez que je devrais mettre ça dans des 5 gallons Ou tourner ça en fleurs? Je ne sais pas. Est-ce que ça prend beaucoup d'espace en attente? Il reste encore beaucoup de jeu? Euh, je ne peux pas trop, trop les, les élargir là, dans le deux galons. Euh, j'ai déjà mis là, des tiges ici, deux là, deux ici. Je n'ai quatre. Je n'ai quatre à chacun. Donc j'ai attaché les, les, les tiges pour élargir mon plan, pour qu'il y ait plus de lumière au centre. On fait son possible, on fait son possible. C'est sûr que si je tombe sans floraison, euh, il ne peut pas avoir euh, trois livres là, de cannabis. C'est des petits plants. Donc c'est sûr qu'on va attendre encore. là, euh, Encore une autre semaine, mais soyez prêts là, à la prochaine vidéo. Euh, c'est sûr qu'il va y avoir de l'évolution. Et puis je vais vraiment vous attendre avant de changer ça en, en, dans un 5 gallons ou de changer le cycle de lumière en 12-12. Présentement, c'est 18-6, 18 heures allumées, 6 heures éteintes. C'est pour favoriser la croissance. Et quand on va vouloir avoir des cocottes, on va mettre ça en 12, 12, 12 heures de lumière, 12 heures de noirceur. Nos plans vont faire doudou. Donne un pouce à la vidéo, écris un commentaire. Réponds aux deux questions. Est-ce qu'on met ça dans les 5 gallons? Est-ce qu'on met ça dans des plus gros pots? On va être serré. Et est-ce qu'on tombe ça en floraison, là, dans une semaine? Qu'est-ce que t'en penses? Hey, je t'adore. On s'en va très bientôt dans une prochaine vidéo. Abonne-toi. Abonne-toi. Puis abonne-toi aussi sur mon Instagram. Ciao, ciao.